Bonjour, euh, ce matin, vite fait sur le pouce, j'avais euh, envie de vous présenter un bouquin, une, un petit recueil de nouvelles de Jonathan Coe, « des accords imparfaits » paru chez Gallimard. Euh, Jonathan Coe nous explique en préface qu'il a toujours euh, écrit des, des, des romans, des, des récits assez longs, qu'il n'a jamais su faire des récits courts, et pour ce recueil, il a réussi à rassembler quatre histoires courtes qu'il a écrites au long de sa vie d'écrivain, euh, et je voulais surtout partager euh, il y a quatre nouvelles là-dedans, euh, donc euh, je voulais vous partager euh, celle qui s'appelle Entre 9e et 13e, euh, l'histoire d'un pianiste de bar qui, euh, qui euh, rencontre une jeune femme et euh, qui imagine un peu toutes les possibilités qui se seraient offertes à lui euh, lorsqu'elle se pose la question de savoir où elle va dormir. Quelque chose d'assez touchant, euh, d'assez euh, profond, mélancolique, euh, qui ressemble un peu à Jonathan Coe en général. Euh, quelque chose que je vous conseille euh, là vite fait sur le pouce.